En fait, ils ont commencé à les parquisitionner dans l'autre maison parce qu'ils se sont trompés. Donc il y a une maman et ses enfants, Avec deux petits-enfants. Donc ils sont rentrés, ils ont tout, tout balancé, tout retourné les canapés et tout ça. Ils ont crié police, police. Et là, il y avait une de nos hébergées qui a, qu a 20 ans. Elle était toute seule dans la maison. Euh, qui était dans sa chambre. Donc, elle a, elle a pris peur. Elle a essayé de mettre un voile, tout ça. Ils ont tout mis en l'air. Ils ont cassé des portes. Pendant ce temps-là, elle se faisait fouiller par, euh, par les policières. Ils lui ont demandé pourquoi elle portait le voile, parce qu'elle était soumise, que c'était pas bien, mais qu'en fait, euh, après, ils lui ont dit que c'était une petite coquine, euh, enfin, des trucs comme ça. Donc, euh, elles ont fouillé, ils ont retourné sa chambre. Après, il y a une hébergée qui est rentrée avec sa fille qui a 15 ans. Donc, pareil, elles les ont fouillées. Donc, la, la petite, ils n'ont pas trop insisté, en fait. Mais sa maman, ils l'ont palpé plus que... Enfin, c'est sa fille qui nous a raconté ça, qui était choquée, qu'ils l'ont palpé avec insistance. Donc, euh, cette association, elle a pour but d'héberger des femmes... Euh, sans domicile et de les aider à se réinsérer socioprofessionnellement. On donne une priorité euh, aux femmes qui ont moins de 25 ans. Parce qu'en France, quand on a moins de 25 ans, on n'a aucune aide sociale. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans la rue et euh, elles n'ont même pas de quoi se payer euh, à manger, euh, pas de produits d'hygiène et encore moins trouver un logement. Le traumatisme est qu'en fait, elles n'ont elles rien ces femmes-là en fait. Elles ont rien, elles viennent ici, euh, elles n'ont pas de famille, elles ont pas de, enfin elles ont rien du tout, elles ont même pas pour certaines de de, de vêtements, enfin leur vie privée ça tient dans une valise. Bait c'est maisons dans en arabe en hébreu, c'est notre maison. Des critères de religion, on n'a pas. Alors pour l'instant, on n'a que des musulmanes parce que bah, on communique auprès de, des personnes qu'on connaît, elles, bouche à oreille, tout ça. Le truc après, quand j'aurai des subventions, peut-être qu'on pourra avoir des trucs plus grands, avoir plus d'argent peut-être pour communiquer. Et voilà. Il a dit qu'il était le responsable, que s'il y avait un problème, bah, qui qu s'adresse à lui pour qu'il puisse fournir les papiers, enfin ce qu'il voulait. Ils ont dit non, non, euh, on, on verra plus tard. Pendant ce temps-là, ils continuaient la perquisition, puis ils sont partis. Et euh, sans, sans rien dire à mon président. Donc, on a vu sur la vie de perquisition ce qui nous était reproché. En fait, il y avait marqué que Beitouna était euh, fréquentée par des personnes menaçant l'ordre et la sécurité publique. Et on n'a même pas eu une convocation au commissariat. C'est moi qui suis allée au commissariat le lendemain pour, euh, pour demander vraiment ce qu'on nous reprochait. On nous a dit, oui, voyez, euh, revenez plus tard, parce qu'il était 18h. Et, et euh, non, aucune garde à vue, aucune mise en examen, rien du tout. Et quand bien même on hébergerait une femme dont le mari est en Syrie, si, si, si elle est là, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec lui, sinon elle serait partie avec lui. Donc en gros, elle se marie avec quelqu'un qui va faire du mal et elle n'est pas d'accord. Donc elle, elle, elle refuse. Elle vient être hébergée chez nous et en plus elle est soupçonnée de... Sauf qu'il a, n'a aucun frère qui est décédé, ils sont tous en vie. Et donc, euh, ils n'ont pas pu décéder en Syrie, ils n'ont même pas voyagé en Syrie, ses frères. qui viennent, il n'y a pas de souci, ils demandent les identités. Euh, ils demandent... Mais, enfin, euh, casser pour casser, je ne vois pas, pas l'utilité, en fait. Comme j'ai dit, euh, dit à la police quand je suis partie, j'ai dit « mais vous, vous nous auriez demandé ». Euh, les noms des hébergés de, depuis le début, nous on a tout, en fait on a des dossiers sur, sur chaque personne et sur chaque bénévole euh, nous, nos bénévoles, la plupart c'est des assistantes sociales ou des éducatrices spécialisées il y en a qui travaillent pour l'État donc euh, si vraiment elles étaient un danger pour la sécurité publique, je pense que travaillerait ne travailleraient pas dans leur domaine enfin c'est injuste, parce qu'en fait on pallie un manque de l'État si, enfin, si l'État faisait entre guillemets son travail, il n'y aurait pas des femmes dans la rue donc nous, on fait ça bénévolement. On loue une maison à nos frais avec des dons, tout ça. Et ils viennent, ils cassent tout. En... Ils ont cassé un mur. On n'a même pas l'argent encore pour euh, réparer toutes les portes. Même si j'étais pas présente, pour moi, c'est bah, un choc quand même. Je pensais qu'ils allaient venir chez moi après. Donc euh, je m'étais préparée. Euh, J'ai dû annoncer à mon fils. C'est compliqué d'expliquer à un enfant de 7 ans et demi que la police qui est censée le protéger risque de venir tout casser à la maison. Alors, je n'ai pas dit qu'ils allaient tout casser, j'ai dit qu'ils allaient chercher, donc ils vont peut-être fouiller, euh, renverser des choses. Mais, mais c'est compliqué. Pourquoi ils ont attendu euh, l'état d'urgence, ce truc qu'ils auraient pu venir depuis bien longtemps. L'association, elle n'est elle est, elle est pas, pas cachée. Euh, je, on l'a publié au journal officiel. Ils savent ce qu'on fait. Donc, ils seraient venus depuis bien longtemps. C'est juste un prétexte. Donc, en fait, c'est tout ça pour faire peur aux gens. En attendant, ils, font, ils passent des lois euh, aberrantes. Comme ça, les gens, ils regardent. Oh là là, les terroristes, les trucs. Et là, ils, ils sont en train de, de diviser la France. Et ils passent des lois, ils passent des lois. La loi du travail, là, ça passe. Alors, on parle du voile, du, du, de, la, de la cantine, du port, de tout ce qu'on ce qu veut, sauf des vrais problèmes de société. Ils sont venus chez nous, parce qu'on est une association musulmane. Et il euh, y, a, y, a, y a des associations, même catholiques, hein, qui hébergent des, des femmes musulmanes. Et euh, ils sont venus chez nous, alors qu'il n'y a rien. La preuve encore, à jour, ça fait bientôt six mois et on n'a toujours pas de nouvelles de, de la police ou de la préfecture. Hein.